Ta France néolibérale, l'amour libéré, libérable Je suis une verbale injonction à l'ordre mondial. L'indésirable face au détestable. Que la camisole est audiovisuelle, nos relations virtuelles. Je suis l'espoir bien réel, un gold d'ici et d'ailleurs. Capable du pire comme du meilleur. Je suis les au fond de la classe qui déclasse toute théorie cartésienne. Numéro sur paperasse code barre et codant de haine. Je suis la peine sur ton visage. La tête dans les nuages, je suis le rêve que tu as fait. Le coup d'épée de leurs effets. Le feu d'artifice de leur défaite Je ne suis qu'une brique dans le mur Un bout d'or pur dans l'ordure dans le temps d'autres De la poussière qui brille en quelque sorte Je suis une porte de secours La poche de sang dans une étoffe de velours Je suis un besoin présent Un rebelle bien présent Pressenti comme anéanti Je suis un savoir qui grandit Je suis une porte de secours La poche de sang dans une étoffe de velours Je suis un besoin présent Un bien présent une litière, faites vos prières, je suis une trière, en dehors des critères, je suis éter pour leurs normes, l'homme qui refuse d'être en forme, comme je veux pas être un produit de consommation, j'arbole la délation, je suis une révolution nécessaire, je suis la misère, je suis la poussée, provoquée par l'excès, je suis un accès, le test c'est leur système, je suis un pocket qui s'entème, mais je ne suis pas un tas de sous, je suis un humain en chair et en os avant tout. Un humain en chair et en os avant tout. Je suis un coup, l'écrou manquant de l'engrenage. On est beaucoup, le coup marquant du rivage. Je suis fou, le flou artistique du clivage. On est à bout, et je ne suis qu'un petit bout du tout. Je suis une porte de secours, la poche de sang dans une étoffe de velours. Je suis un besoin présent, un rebelle bien présent. Je veux bien présent, présenté comme allémentie Je suis à savoir qui grandit Je suis, tu sais, tout ça un un sous un ciel sans Je sonne les cymbales Je crève l'abcès et me lève en Alcohol, je rêve pour les absents, sans absente je t'emballe Je suis l'embelli en verre, face à l'embolie sévère Persévère jusqu'à ce que l'hydrogne en perte ses Vert de rage, engrange des bâches, engage le sage, enrage des taches et resserre les tours et pour une éthique étriquée hey, Et trinqué, L'anticobo et la, texte, la mime C'est en paix et tu t'abonnes, j'abonne pas j'imprime. Ma team t'y redonne, résonne et gratte la résine Les ions sont à la rétine, je les aime pas avec la mine Je suis du sang Je me suis construit en rime, ram quand je me livre. Je la clé qui délivre. Je suis une porte de school, la poche de sang dans une étoffe de velours. Je suis un besoin présent, un bien présent, pressenti comme aléanti. Je suis un savoir qui grandit. Je suis une porte de school, la poche de sang dans une étoffe de velours. Je suis un besoin présent, un bien présent, pressenti comme aléanti. Je suis un savoir qui grandit. Je suis une